bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens avec quatre recettes de salades variées on va commencer avec celle du riz donc je fais cuire du riz avec euh, des petits pois euh, dans de l'eau et puis euh, une fois égoutté donc je mélange le riz les petits pois avec du thon, du maïs du thon à l'huile ou à l'eau euh, que je fais égoutter aussi pareil pour le maïs et ensuite je viens assaisonner le tout avec du yaourt nature j'en ai mis deux cuillères euh, style grec et puis euh, j'ai rajouté une cuillère de, de mayonnaise une petite cuillère de moutarde un petit peu de sel et un petit peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive ça dépend de vos goûts il faut bien assaisonner parce que le riz absorbe tous les liquides et voilà on mélange le tout et c'est prêt en un rien de temps Pour la présentation, j'ai choisi de la présenter de cette manière, j'ai rajouté des œufs durs et quelques olives, pour le visuel on va dire. Vous êtes libre de rajouter autre chose comme, je sais pas moi, des carottes euh, cuites à l'eau ou à la vapeur, vous avez le choix. On passe maintenant à la deuxième salade, je vous propose une salade de blé que j'adore. Dans un récipient, je vais couper des tomates, je rajoute aussi du maïs. Et je rajoute encore du persil. Euh, ici, j'ai fait bouillir euh, du hibli avec des raisins secs. Donc, Une fois cuit, je les égoutte et je les rajoute à ma salade. Et puis, euh, je rajoute euh, quelques bonnes cuillères d'huile d'olive. J'adore ça. Un petit peu de sel et euh, un petit peu de jus de citron. Je mélange le tout. Et voilà troisième recette c'est une recette de salade de pâtes. les enfants adorent moi je sais que mes filles elles, elles aiment bien donc euh, je commence par couper mes tomates si vous avez des tomates cerises ça passe très bien aussi Des olives noires que j'ai coupé aussi en petits morceaux, euh, du pâté de bœuf, je crois, du maïs et euh, des cornichons coupés en petits morceaux. Et si je viens rajouter euh, des pâtes que j'ai fait cuire à l'eau aussi, ensuite un petit peu de mayonnaise, bon c'est pas un petit peu, <rire> j'en ai mis une tonne, et euh, deux bonnes cuillères de yaourt style grec, celui-là j'achète au Lidl et j'adore. Un peu de sel et un petit peu de sumac avec un petit peu d'huile donc le sumac c'est une épice un petit peu acidulée que vous pouvez trouver dans les épiceries turques moi j'adore ça donne cet arrière-goût un peu acide euh, je mélange le tout après libre à vous de rajouter d'autres ingrédients euh, ça dépend de ce que vous avez au frigo en fait euh, donc je présente dans des verrines et euh, je rajoute euh, un petit peu de fromage râpé voilà, pour, pour la gourmandise. Puis finalement, la dernière recette sera une salade de quinoa. J'adore cette recette, elle est simple, mais elle est vraiment très très bonne. Donc euh, un petit concombre que j'ai coupé en petits morceaux, euh, une tomate aussi coupée en petits dés. J'ai préparé ma feta aussi en petits morceaux. Et puis là, je viens rajouter du quinoa que voilà, j'ai fait euh, bouillir dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes environ. Euh, je l'ai égoutté. Et puis là, euh, je le rajoute à, mon, à ma salade. Euh, tout simplement, je rajoute euh, du fromage feta. Un petit peu de jus de citron. Quelques bonnes cuillères d'huile d'olive qui vient directement d'Algérie. Et un tout petit peu de sel. Voilà, ça sera tout. Vous mélangez, vous laissez refroidir un petit peu au, au réfrigérateur. Et puis vous dégustez, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce style.